Hey On va pouvoir reméditer dans des beaux endroits autour de Belfort et euh, ça pendant tout l'été 2021, l'été qui arrive. Alors, comment ça va se passer Ça va changer un peu parce que bah tu le sais, il y a un petit virus dans le système là, qui, qui nous met de l'animation, donc on va essayer d'en tenir compte un petit peu. Donc, on va méditer un dimanche soir par mois au camping de l'étang des Forges, ce magnifique endroit qu'on aime beaucoup. Ces méditations-là sont gratuites cette année grâce à la gentillesse du camping de l'Étang des Forges qui nous met à disposition euh, ce bel endroit. Donc pour ça, et comme le virus nous casse les pieds, il va falloir quand même que tu réserves ta place. Ça sera juste en dessous. Et euh, une fois que ta place est réservée, en fonction des conditions sanitaires qui sont éminemment mouvantes en ce moment et qu'on a du mal à prédire, même avec une boule de cristal, eh bien, je te ferai parvenir un mail 24 ou 48 heures avant la date de la méditation pour te confirmer que tu es bien inscrite ou inscrit, parce qu'on ne peut pas accepter trop de personnes, tu le comprends bien, et il faut bien entendu euh, continuer à être prudent et à respecter les gestes barrières. Voilà, ceci étant dit, moi, je me réjouis le cœur de t'accueillir pour ces méditations en pleine nature et dans des endroits magnifiques, et pour tout l'été 2021. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao